Avec NJ Entreprises et Collectivités, vous pouvez désormais bénéficier d'un relais permanent entre vous et votre conseiller. Ce relais, c'est BillyBot. Venez discuter avec lui, il vous aidera et vous accompagnera dans vos démarches. Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous gagnez grâce à lui en temps, en efficacité et en autonomie. Vous avez oublié votre mot de passe ou vous ne savez pas comment créer votre espace client Pas de panique Bot est là, posez-lui vos questions et il répondra instantanément. Concrètement, je fonctionne comment Je réponds automatiquement à vos requêtes grâce à une brique d'intelligence artificielle qui me permet de les comprendre et de trouver la réponse adaptée, personnalisée avec vos données. Bien sûr, votre conseiller avec qui je forme un vrai duo est toujours à votre écoute par chat ou en ligne. Et demain, je pourrais être encore plus présent pour vous accompagner dans la compréhension de votre facture et pour vous aider à faire vos démarches en ligne. Venez sans plus attendre, dialoguer avec moi Comment ça marche Pour aller plus loin, voici comment BillyBot fonctionne. L'assistant virtuel fait appel à plusieurs services basés sur l'intelligence artificielle. Il identifie les éléments clés de la phrase pour en comprendre le sens et proposer au client la bonne action en fonction d'un arbre de décision. Ses réponses sont personnalisées grâce aux données de l'utilisateur, récupérées dans les systèmes d'information NJ. C'est le chatbot qui s'adapte à l'humain et non l'humain qui s'adapte à la machine. Plus il est utilisé, plus le chatbot apprend. Chaque jour, des conseillers l'entraînent à mieux comprendre ses utilisateurs pour prendre en compte les questions non comprises et lui enseigner ce qu'il doit répondre. BillyBot est un moyen supplémentaire de contact pour les clients, mais il ne travaille pas seul. Il s'associe à un module de questions-réponses. Et comme nous savons que l'humain sera toujours nécessaire, des conseillers restent toujours disponibles pour prendre le relais sur une conversation chat ou pour rappeler les clients si nécessaire. Dans un monde de l'énergie qui bouge, NJ innove pour garantir la satisfaction de ses clients.